comme j'avais dit pour la première fois c'est pas parce que nous se contredis je me contredis pas par là mais nous sommes éclaircés bienvenue encore aussi je suis aujourd'hui à de nouveaux advertisements alors n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la croche des notifications pour ne pas manquer nos vidéos prochaines pour la choix, il y a moi aussi. les couleurs mariage. Il y a un mariage. Il y a un mariage. Il un a un uh, au coup, ça moi. Moi, je vais te dire que je des dire je vais dire que je la parole. dire que je vais la dire Merci je la parole. dire que je peux dire je peux dire si j'ai le, on dit comment, euh, les choix des Oui, voilà, merci, c'est une bonne idée, une bonne question. Bon, par rapport à moi, tout ça doit compter. Mon nom est Sengela à servir Nzambé, à s'embêler, à à Peut-être que je vais t'expliquer. Par exemple, euh, ça peut arriver que moi j'ai étudié et il y a mes collègues de service sont arrivés à la maison. Nous sommes déjà mariés, nous avons des enfants. Mon mm. collègue est Esprit, L'Esprit Saint Saint-Esprit. Mm. Maintenant, il y un Saint-Esprit qui est a un Saint-Esprit Et puis, parce que euh, normalement, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a Plana bon mon avant balata qui toque basand à wakito comme et mon bal n'a moutou côté vous voyez tout ça doit compter imaginez que mon bal atangi, a azan ambongo mais à c'est pourquoi mon akaba simisus à 100 mètres mon balazan 50 na 50 mètres total a mettre en est sali 50 séquence mètres n'a Na suis un maître. Pour Pour Je suis un maître. Je suis un maître. Je suis un maître. Je suis un maître. Je suis un maître. Je suis un l'amour n'a pas les oreilles et ni les yeux. Bon Comment expliquer? Moi, euh, c'est à 100 mètres. Moi, bas 50 mètres. peut-être. Et Tandis que, Est-ce que moi, si on a, moi, des avantages est-ce que moi si on a voyez-vous pas que nous sommes qui qui il y avait l'intérêt mon il y a intérêt et et c'est que moi si Ava uh, Andy m'a demandé à mon bal avisa ah c'est de l'argent quel que soit bien ou soit cette dame après, à cause seulement de la prière. Pouai vous pas que non, que euh, le n'a non. Yo, non, non, la aussi, hmm? mm. parce que, yo za, yo za Il c'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est eh Côté, il y a aussi les mois ci là, il y a Pembe, mais il y a qui est côté. Là aussi, on a le parce que les euh, akoulers, où sont-ils Moutouana Pazana a, a raison. Bon, pour Nelokouana, Balobi, pour la première chose que tu as commencé par, l'amour n'a pas des yeux, mm. l'amour n'a pas des oreilles. Oui, oui c'est vrai. L'amour n'a pas des yeux, euh, l'amour n'a pas des oreilles, parce que parce que je suis chrétienne, n'abandonne pas la Bible. ah, mm. Tu vas te retrouver même 50 ans Nanda la choix. Pour moi, pour ça J'admire que ça est vrai vraiment Je ne peux pas contredire Parce que Ceux qui nous disent a dit On a dit Oh dit dit ni dit ce qui est un peu de vie, c'est un Comme j'avais dit pour la première fois, c'est sympa parce que nous avons de se contredire. Je me contredis pas par là, mais nous avons de éclaircir. Pour nous dire que nous avons de la vie. Ce qui est un peu de vie, c'est un peu de Yaya. On dit pas non à Dieu. Tu vas accepter et tu vas épouser cet homme. Si tu as dit que tu as dit nous avons un bien. de Quand nous le depuis depuis bas jusqu'à cet âge la main, le fait que tu as obéi à la voix de Dieu, cet homme-là va te mettre stable, libre, calme, dans la paix dans la joie. Tandis que nous nous c'est pourquoi moi, lorsque un homme se présente devant moi, On doit prier. Prie et que moi j'ai prie aussi pour tout ça. Nini, volonté, de volonté Très bien. Non, Moi aussi, les moi, si ceux so, so, qui prient, ils me cachent, ils me moi c'est si, chaque jour, à la mon, qui est 6 heures, yo, papa, il faut dire, ou dire ou dire boulot mais moi c'est déjà dit, moi dit, on dit, je suis on dit, moto dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, papa mais on je on dit, on dit, on dit, on là, on dit, parce que l'amour parce que Dieu on dit, il dit, on et ils so déstabiliser. Comment on peut ça, mi Mibali, Sommo, et Akosalanine, et basi la Bassia, Bassia, pour prier ma cassie. Moi, si, Oazo, oh, prier ma cassie, des avantages na pas ya Mikolo, surtout basi na et eh, so, e ya Mikolo, ce qui a découvert qu'Andelan, Zambé, et Sili, couvertir et Nyonso, et comme un côté où il église de Sigo, prier wana il y a une église de Sigo, prier où il Soit au collège la bas, bon moment ni tel que nous sommes à live en direct, la euh, chaîne à Boune Today TV. Merci euh, pour ça. Je vais intervenir, mais je suis pas mariée quand même. Oui. Mais je vais juste éclaircir parce que moi, je suis une femme. Très bien. On est locoana. On a bas si na nous basab à marier. On a bas siu basab à marier. Toyo kakabilo koana. Donc ça se répète. Et puis, les hommes mariés, non papa non grands-frères qui sont déjà mariés, balé like mm. la se Moi, ça je suis la à je suis je suis à je à je suis je suis je suis c'est 6 heures, supposons 6 heures juste. 6 heures juste, on a à la Maman papa, bana, eh, a une zone ko maternelle. Soit ata ko préparée à la soit ko préparata papa ko lata chemise nini à baza il a Maman, est-ce qu'il y a la répétition? Il y a une répétition. Répétition, à 8 heures. 8 heures, on de a été a a vous êtes parti. Bonne journée papa, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup ma fille. Je t'aime beaucoup mon fils. Papa. Je suis Je suis lobby. De un il y a je suis of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little a little bit of a little bit of a little au moins, on maman à Kyolo Belayo. On a fait prière. On a fait aussi beaucoup de choses. Moi, on a répondu à maman Baba, ce n'est pas moi qui est la femme de mon père, mais je suis sa fille, je suis son fils. C'est vous qui êtes la maman, c'est vous qui êtes sa femme. Alors, on a vraiment tout à la nous qui sommes les futurs mariés et nos mamans, les aînés là qui sont déjà dans de, des de foyers, c'est eux maintenant. A Tant que tu es encore chez, chez tes parents, tu dois te comporter comme ça, tu dois te comporter comme ça, comporte-toi comme ça pour que. mariage, il y mois, il y y a un mois, ba balio, okay.